Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment installer simplement iOS 14 sur votre smartphone. On va dans Réglages. Dans Réglages, on descend un petit peu et on va sur Général. Dans Général, la deuxième ligne, c'est Mise à jour logiciel. On clique dessus. On voit ici iOS 14. La taille du téléchargement sera de 2,83 Go pour mon téléphone. Il peut arriver que ce chiffre change selon le téléphone que vous utilisez. Un peu plus bas, vous avez toute la description d'iOS 14 si ça vous intéresse de le lire. Et puis le bouton télécharger et installer. C'est sur ce bouton qu'on va appuyer maintenant et on va laisser les choses se faire. On demande ici de rentrer le code qui vous sert à déverrouiller votre téléphone. Une fois que c'est fait, on vous demande d'accepter les conditions générales. On les accepte une fois, puis une deuxième fois. Et maintenant, vous laissez simplement les choses se faire. Au bout du téléchargement, votre téléphone va redémarrer et puis vous serez dans iOS 14. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir rester au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt.